à tous et bienvenue dans un nouveau M2Z No Sekai Ce soir vous l'avez compris, vidéo exceptionnelle Nous sommes à la Paris Games Week, 7 e édition du plus gros salon français du jeu vidéo Vous allez voir du rétro gaming de la next-gen, de la high-tech Bref il y aura tout plein d'autres trucs, on y va c'est parti Avion numéro 1, c'est là où on nous va voir toutes les plus grosses exclusivités de cette Paris Games Week, Sony, Microsoft, Nintendo, on regardera notamment le côté rétro Gaming avec Ordi Retro, MO5 ou encore le Nemco Show, je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller directement, allez c'est parti et on démarre cette Paris Games Week par le stand Nintendo qui a fait fort et qui continue de faire parler d'elle avec cette fameuse Switch et ses jeux indés. Puisque depuis 3-4 ans, les gros constructeurs ont laissé place à une nouvelle génération. J'ai eu l'occasion de jouer à Super Meat Boy, jeu de plateforme pour hardcore gamers. Et effectivement, il se laisse tenter et devient très accrocheur. Il y avait aussi le stand Arms, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Splatoon 2. Mais j'ai préféré me pencher sur la nouveauté plutôt que sur les sorties récentes. Et en parlant de ça... J'ai pu enfin tester Super Mario Odyssey. Plus de 2 millions d'exemplaires se sont écoulés depuis sa sortie. Un Mario qui casse les codes de l'enfance puisqu'on se retrouvera dans le monde réel comme l'avait fait Sega en 1998 avec Sonic Adventure sur Dreamcast. Dans cet opus, ce coup-ci vous allez devoir récolter des lunes qui affecteront l'avancée de votre quête. Et il sera notamment possible de choisir son costume qui vous rappellera tant de souvenirs. Explorateur, docteur, Cosmonautes ou encore celui sur Nintendo 64 où Nintendo a misé à fond sur la nostalgie avec ce costume d'époque. Avec tous les retours que j'ai pu entendre, les critiques, les notes de tous les journalistes de jeux vidéo sur internet ou à la télévision ou encore sur Youtube, ça me surprendrait vraiment pas que Super Mario Odyssey soit le jeu de l'année 2017. On passe ce coup-ci sur le stand Xbox où pour moi, j'ai pas eu l'occasion de tester des grosses pointures comme Assassin's Creed ou encore Sea of Thieves, mais j'ai pu jouer à Super Lokital. Alors oui, je sais, ne me faites pas la réflexion, je sais qu'il ressemble beaucoup à Tails. On incarne donc ce petit renard qui doit aider sa sœur à délivrer le livre des âges des mains de Jinx. Niveau graphisme, il n'y a pas grand chose à dire, la maniabilité est vraiment cool. Mais je trouve que dans les paysages, ça rappelle étrangement des jeux comme Rayman ou Jackson Dexter. En fait, c'est un jeu indé, tout ce qui est a de plus normal, quoi. Le stand PlayStation quant à lui était blindé de monde, donc ne me demandez pas si je le tente de tester des jeux comme Gran Turismo, Detroit Become Humans, Yakuza Kiwami ou encore le fameux Call of Duty World War 2 où je mentionne encore une fois tous les pigeons qui ont attendu 3 heures pour tester le jeu 5 minutes alors qu'ils savaient qu'il sortait le 3 novembre. Mais la Paris Games Week, ça n'est pas que du jeu vidéo, c'est aussi des rencontres et des belles pour moi, puisque grâce aux réseaux sociaux, j'ai rencontré des passionnés qui sont devenus des sacrés potes, une grosse big up à Plestafu, Saint Seyadono ou encore blog vu en coup de vent malheureusement, et vous savez ce que c'est les grands salons comme celui-là Et dans tout ce monde, j'ai eu beaucoup de chance. Et je suis avec Bruce Granek, champion de FIFA et PES. Côté des jeux indépendants, j'ai eu un sacré coup de cœur pour un jeu de combat dont vous êtes le héros puisqu'il s'agit de You Fight. Dans la même lignée que Mortal Kombat, vous pouvez vous créer depuis chez vous. J'ai donc cédé à la tentation en créant mon propre moi-même. Fata qui est le créateur de ce jeu m'a demandé de réaliser quelques attaques des coups pieds, des coups spéciaux ou encore quelques pauses. Tout sera envoyé par mail, vu que ça a été fait à la paris Week et pourquoi pas vous en faire une vidéo pour voir le résultat final. Et avant de passer du côté rétro, un petit tour du côté des goodies où pour la première fois de ma vie j'ai cédé à la tentation en achetant une figurine un peu spéciale. Au départ j'étais persuadé qu'il s'agissait de l'héroïne de Space Channel 5 mais en réalité il s'agit d'une des filles de la série Sega the où chaque fille a une particularité de chez Sega, qui porte le nom de la console, qui s'habille de la façon de la console. Et la figurine que j'ai achetée s'appelle tout simplement Dreamcast. Dans les gros salons français tels que le Toulouse Game Show ou les guides des je me suis toujours mis à l'écart parce que je trouvais que les prix sur certains stands étaient vraiment exorbitants. Mais pour une figurine Dreamcast que je n'ai payé que euros, ça reste un prix raisonnable. Et pour terminer, parlons rétro gaming. MO5 qui était sur le pavillon 2 a joué la carte des anniversaires puisque Final Fantasy et Street Fighter ont eu tous les deux 30 ans. Pour la licence Capcom, il était possible de jouer du premier en passant par les 3, 4 et 5 et bien entendu avec le cultissime 2 jouable sur tous les supports Super Nintendo, Mega Drive, 3DO, PC Engine. Malheureusement, aucune version arcade était présente sur le stand. Ça aurait été quand même la cerise sur le gâteau. Ordi Retro, qui avait son stand de pavillon 1, a joué une belle carte sur le néo rétro avec un nom qui parle de lui-même, Rétro vers le futur. Ordi Retro est avant tout une association lilloise de jeux vidéo qui mise beaucoup sur les jeux indés. Et en effet, des nouveaux jeux sur console du passé et du présent étaient bien là. On a pu retrouver le fameux Sonic Mania fait par un fan pour les fans, Wonderboy sur PS4, où on pouvait changer la palette graphique de pixels en version HD. Mes potes de 3D duo étaient aussi présents avec leur jeu Epic Loon gagné au Magic 2016 à Monaco. Et bien entendu, une partie Dreamcast avec le bomberman français fait par mes amis Nicolas Pocher et Julien Duquesne Alice Dream Tournament. Et pour couronner le tout, Vadou Amka était présent sur le stand d'ordi Retro vous faire partager ses customs de console rétro où j'ai notamment apprécié la version Game Boy Advance SP édition Castlevania ou encore cette fameuse Nintendo 64 édition Zelda. Toute bonne chose,